Concernant la délibération suivante qui concerne euh, l'eau potable, donc là vous le savez que nous ne sommes pas dans la délégation, nous sommes en régie publique qui vient de, de se reconstituer. Et euh, cette régie publique, euh, on en a fait un rapport d'activité l'autre jour dans son premier nouveau conseil d'administration, euh, disons, a montré sa capacité. Une, une capacité que vous allez euh, vérifier au, au fur et à mesure des délibérations, puisque... Euh, si je compare, par exemple... Ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quand, euh, sur l'assainissement, nous mettons 31 millions d'euros, les délégataires, eux, pendant cette période, n'ont mis qu'un seul million d'euros. Il faut le dire, quand même, pour mesurer les choses. C'est la collectivité qui préside à cet investissement en utilisant la surtaxe dans un cas, en utilisant la recette globale dans l'autre cas. Il en va de même pour la régie, où la majorité de, du dépense se font en investissement, et qui tourne autour de 23 millions d'euros, qu'il faut comparer... Euh, disons, à ce qui s'est fait avant, euh, lors de, de délégataires privés avant 2014. Et là, je voudrais euh, saluer euh, l'action de ma prédécesseur au niveau de la régie, Mme galabrin bulbe qui a continué ce travail pendant les trois années où elle était en, en responsabilité. Et ainsi, l'investissement va continuer. Et notamment, je pense qu'il faut réfléchir. Nous allons installer... une. Il faut sécuriser l'approvisionnement d'eau sur notre territoire, parce qu'il y a essentiellement la ressource aquifère du laisse qui est proprement euh, importante et décisive, mais il y a aussi d'autres petites ressources. Il y a une étude à mener aussi sur... Euh les réserves aquifères qui existent au niveau de la, de la Mosson, et vous verrez que dans les délibérations suivantes, euh, qu'on présentera plus rapidement, euh, vous aurez. Euh, euh, vous n'en faites pas. Je serai très très rapide. Euh, donc on aura euh, la possibilité de, de voir ces choses-là, et nous, voulons, euh, nous nous lançons d'ores et déjà dans la construction d'une usine d'eau au niveau de Vallée d'eau, euh, qui va nous permettre notamment de sécuriser, et ça c'est la délibération suivante, euh, le, les, les communes de l'ancien Salaison, là, et qui ont besoin d'une sécurisation Eau. Et c'est un investissement de 23 millions d'euros qui va démarrer à partir du, de 2021. Donc voilà, euh, nous on aura l'occasion d'en discuter plus profondément, donc j'espère que lorsqu'on abordera les questions de l'eau et de l'assainissement, nous serons un peu plus haut dans l'ordre du jour pour pouvoir avoir le temps <rire> de le développer.